bien, là, nous venons de terminer trois jours de formation euh, à l'école Leroy, à Saint-Nazaire. Et donc, euh, eh j'ai eu le plaisir de recevoir euh, Stéphanie et euh, Benjamin. Alors, on fait une petite interview, Benjamin, puisque c'est plutôt toi qui as un projet de, de, de crépier dans le futur. Alors, moi, j'ai deux simples questions. La première, c'est que retiens-tu du métier là, de, de crépier au bout de ces trois jours Qu'est-ce que ça t'indique euh bah déjà, dans un premier temps, j'ai passé euh, trois jours formidables à tes côtés, Patrick. Euh, et dans un, dans un deuxième temps, j'ai appris à tourner euh, et euh, fabriquer euh, des galettes et des crêpes, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et euh, ce que je retiens énormément sur ces trois jours, c'est qu'aujourd'hui, euh, eh bah, euh, je dirais que j'ai trouvé ma voie. Enfin, je me suis trouvé. Ouais. Parce que j'ai fait de la boulangerie, euh, j'ai fait un peu de cuisine avec papa. Et aujourd'hui, bah, je me rends compte que mon métier est bien cuisinier, mais en plus de ça, crêpier. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fait dire que. Pourquoi Qu'est-ce que tu as ressenti là, de, ces, de ces trois jours devant un Billy qui a tourné des crêpes, des galettes Ce que j'ai ressenti, bah, c'est que je peinais au début, comme tout le monde, je pense. Bien sûr, oui. Et puis euh, j'ai vite, vite pris le coup de main. Et mm -hmm. en fait, euh, je me suis senti super à l'aise euh, de faire des crêpes ouais. pour moi actuellement, mais d'en faire pour les gens plus tard. D'accord. Ça me fait pas peur. Ça te fait pas peur Pas du tout. Et en, en, en deux mots, ces trois jours, le rythme, la manière de voir les choses, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, trois jours compliqués, ouais. physiquement, je me sens fatigué là, ouais. mais euh, je me dis que c'est le futur rythme que je vais devoir prendre pour ouvrir ma crêperie. C'est c'est hein. intensif mine de rien. C'est intensif, oui, ouais, très ouais. intensif, mais on apprend vite, ouais. vite et bien. Et à ton avis, pourquoi euh, Parce que tu ne lâches pas. Bah ouais c'est ça je suis toujours ça. dessus ouais. <rire> non et puis c'est le fait aussi qu'on soit très peu nombreux oui bah là ouais. on est deux actuellement donc ouais. euh... bah ça c'est merci la pandémie hein. c'est ouais. ça le truc hein. donc euh, ok et puis euh, bah, mon autre question c'est euh, c'est demain quel crépier, comment te vois-tu crépier c'est quel type de commerce ou, ou de business tu aimerais monter alors euh, je me vois bien ouvrir une crêperie au bord de la mer Ouais. Et dans un premier temps, faire 5 galettes et 5-6 crêpes et euh, dont euh, la pomme laurique en, en crêpe dessert, parce que ah, celle-là, ouais. c'est une sacrée pomme. Ouais, mais ça va être cher les royalties. <rire> oui. <rire> et euh, et euh, voilà, faire mon business comme ça. Et puis, euh, voir ce que. Mais quand tu dis au port de la mer, c'est-à-dire c'est plutôt un, un, un petit établissement, c'est un truc. Loin... Voilà, quel type Comment tu te vois euh, Cuisine ouverte, fermée euh, Comment tu vois ça Alors, euh, je me vois bien dans une cuisine ouverte pour que les gens nous voient faire les crêpes ouais. et, et les galettes. Et euh, je pense 20, entre 20 et 40 personnes maximum ouais. et euh, mettre en place une suggestion comme tu nous as appris ouais. et en faire euh, 50, pas plus. D'accord, d'accord. Un exemple. Hein. Ouais, ouais Après, tu auras peut-être une chaîne multinationale, tu sais pas. Je sais pas. Après, mon optique, c'est euh, déjà ouvrir une crêperie, bien la faire tourner correctement ouais. et pourquoi pas, dans le futur, en ouvrir plusieurs et puis euh, quand j'approcherai euh, vers la fin, devenir ouais, formateur. Comme moi, quand tu, formateur. quand tu deviendras vieux, tu feras formateur. Formateur, ouais, ça me plairait bien. Ouais. Ouais. Mais t'as vu, c'est compliqué hein, des fois. Hein c'est pas simple, il faut être hein patient. Surtout avec des gars comme toi. Ouais, sûr, <rire> oui, c'est sûr, oui. Donc d'accord. Et est-ce qu'il y a une ou, une ou deux techniques particulières que tu retiens là je te prends comme ça, à brûle pour point, ce qu'on vient de finir. Hein, euh, mais euh, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui a résonné en toi en te disant... Euh, en fait, tu ne connaissais strictement rien des crêpes et des galettes, tu avais tenté d'en tourner un peu ou pas avant Alors oui, j'avais acheté une petite crêpière à la con chez moi euh, ouais. pour m'entraîner, sauf que bah, du coup... Euh... Parce que nous, on connaît des crêpières Voilà. Hein, et il y a, y a une marque qui s'appelle à la con. <rire> à la con, c'est ça, ouais. c'est une crêpière euh, à la qui est, qui sert à rien, quoi. on ne peut pas, ouais, enfin, pas... réellement s'entraîner, on ne peut pas qui est pas assez puissante tout à que, fait hein, tout ça, à fait ça, ça commence par là tout à et fait. ouais non mais est-ce que tu avais imaginé et puis on va finir avec ça est-ce que tu avais imaginé qu'on puisse faire autant de choses avec notamment euh, le sarrasin pas du tout pas du tout euh, bah, sous ces trois jours d'ailleurs tu nous as appris euh, quand on a une crêpe de la veille par exemple ouais. qu'on n'a pas utilisé euh, on peut faire des, enfin, des, des tagatelles apéro ah ouais. euh, des, des petites chips euh, apéro enfin... L'hostilorique. L'hostilorique, pardon. <rire> Mais euh, c'est vraiment, c'est ouais, ouais. hallucinant ce qu'on peut faire. Et en fait, bah, du coup, il y a beaucoup moins de gâchis. Beaucoup moins de gâchis. Alors, qu'est-ce que je dois te souhaiter pour finir, Benjamin Eh bah, bien, euh, comme on dit, hein, bon vent, bonne route, et puis... Bah, Mais non, tu dis pas la suite euh, <rire> Pourquoi Les <rire> ouais. gens, ouais, soyons clairs, ce hein, ne pas des séminaristes qui m'écoutent. On dit bon vent, belle route et bonne bourre, mais donc, euh, voilà, tu n'as <rire> pas osé le dire, <rire> c'est ça. Non, mais euh, je te rappellerai et puis tu viens ouais. manger des crêpes chez moi. Donc voilà, et tu vois ça à échéance de quand ouvrir ta crêperie euh, Je pense, si tout se passe bien réellement dans l'année 2021, ah, selon oui. comment le Covid évolue aussi, ouais, aussi parce ouais. que moi ma crainte aujourd'hui c'est pas d'ouvrir une crêperie, c'est de la tenir, ouais. parce que si jamais j'ouvre une crêperie, que ça marche et que derrière on est reconfiné ouais. et qu'on est fermé pendant trois semaines, bah. Alors ça c'était un peu de l'inédit, euh, voilà, on n'avait jamais connu ça, mais bon, on peut espérer que ça aille mieux plus tard, sachant que... que ça peut aussi arriver de nouveau, donc euh, Bien sûr. ça veut dire... Que, euh, notamment, il faut aussi se préparer. On l'a vu à travers euh, euh, des croquants, des choses à emporter. Mm -hmm. euh, effectivement, faire une cuisine pour euh, s'en sortir un petit peu, exactement. Hein, oui, mm -hmm. voilà. Bon, bah, moi, Benjamin, je vais te souhaiter euh, plein de bonnes choses. Te remercier d'être passé par là euh, avec Stéphanie euh, de m'avoir fait connaître ton père parce que. Tu es, tu es un peu bercé dans la cuisine, parce que ton père a un restaurant de pizzeria Tout à fait, il a un restaurant Thomas de tomates cerises euh, qui est à côté d'Orléans, dans une ouais. petite ville, qui tourne très bien d'ailleurs, ouais. et donc, euh, moi, mon optique, c'est euh, pas de rivaliser avec mon père, mais... Ouais. Euh, ouais, de faire autre chose. Autre et... chose, et pourquoi pas arriver au même stade que mon père est actuellement. Voilà. D'accord. Bon, ben, comme j'ai formé des gens sur Orléans qui vont ouvrir une crêperie bientôt, donc, euh, j'en profite pour dire euh, à Mourad et à Mounir que bientôt, il y a certainement un Benjamin qui va, euh, qui va taper à la porte. Euh, et vous verrez euh, s'il y a quelque chose à faire ou pas. Voilà, Benjamin, bonne route et à un autre demain. Merci Patrick, au revoir. De rien, salut.